Bon, les poteaux, deuxième podcast, donc toujours à la suite. Hein. <rire> je passe d'un sujet à un autre. Donc, on va parler des... des bon, ça fait rigoler, C'est pas tellement rigolo ce que je vais vous dire. Là, on va parler des migrants qui deviennent une situation qui est complètement catastrophique dans toute la France. Hein. Et la Corse n'est pas épargnée, je vous parle de région Corse. On n'est pas épargné du tout. Euh, J'ai cru qu'on allait être épargné, mais euh, non, pas du tout. Hein. On est complètement envahi, ça devient la folie. Hein. Euh, Là, il y a le maire de Bonifacio, d'une ville de Corse, Corse du Sud, qui a dit qu'il voulait accepter donc, 70, 000, 70 familles de migrants. C'est un truc de malade, hein. c'est complètement n'importe quoi. Plus euh, la ville de Porto Vico qui veut se jumeler avec l'Ukraine, carrément se jumeler, l'Ukraine hein. pour faire recevoir je sais pas combien de familles, euh, ça devient juste de, du grand n'importe quoi. On va être envahi complètement. Et, euh, et donc, qui dit migrant, dit quoi viol, agression, vol, enfin bref, ça, ça, ça devient la folie. Hein. Je veux dire déjà qu'on est envahi comme ça par d'autres plaintes d'étrangers, maintenant en plus on se récupère ces gens-là. Euh, moi, moi je, franchement, je, je, je vois très mal l'avenir le, le, de la France. Hein. Euh, on va rentrer maintenant dans le détail au niveau de, des migrants parce qu'il y a beaucoup de... J'ai entendu beaucoup de conneries et ça me fait vraiment, vraiment exploser de rire qu'il y en a certains qui soient naïfs à ce point-là. Je ne sais pas s'ils sont naïfs ou si c'est des gens qui sont, qui sont payés pour, pour raconter des conneries. Mais franchement, des fois, tu, tu, tu te poses des questions. Il y a des gens que j'ai vus, que ce soit des journalistes ou même des gens, des, des, des, des Monsieur tout le monde comme moi qui parlent sur Internet, qui disent « Mais je comprends pas comment ça se fait que les migrants viennent sachant qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Comment ils peuvent payer 5000 euros par mois pour venir ?» Non mais attendez, vous, vous êtes des, des, des nuls ou quoi Vous comprenez pas comment ça fonctionne Mais ils n'ont pas l'argent, les 5000 euros, les migrants Tous ces 240 migrants qui sont venus avec le dernier bateau là, le, le Ocean, Ocean Viking ou je sais pas quoi là, Ils les ont pas l'argent Je vais vous dire comment ça fonctionne Écoutez bien Ce sont des réseaux mafieux Généralement, c'est des réseaux mafieux qui viennent d'Italie Donc c'est des réseaux mafieux Qui font en sorte de payer des passeurs Comme ça pour faire venir de la, de la main-d'œuvre qui n'est pas chère pour les entreprises en France. Comme ça, c'est des gens que tu fais travailler 7 sur 7 euh, en les payant au lance-pierre. Et ces gens-là, ils, ils leur avancent l'argent, mais ils vont devoir rembourser avec intérêt. Ça veut dire que pendant 20 ans, ils vont devoir travailler comme des, comme des Noirs, comme, dire, comme, comme des esclaves, pour pouvoir rembourser les 5000 euros qu'on leur a avancés avec des taux d'intérêt de fous furieux et ils vont les faire travailler à bloc de bloc comme ça hop là personne euh, ils vont les faire travailler à bloc de bloc comme ça simplement comme ça pour leur faire rembourser ce, ce qu'ils leur ont avancé comme argent mais eux ils sont gagnants à mort déjà ces réseaux mafieux sont gagnants sur deux points un ils sont, ils sont gagnants parce qu'ils vont euh, comme dirais-je ils vont se faire rembourser au quadruple de ce qu'ils leur ont avancé sinon ils se font descendre c'est aussi simple que ça. De deux, euh, les entreprises en France qui acceptent ces, ces, ces, ces migrants pour pouvoir avoir de la main d'œuvre vraiment pas chère, ils vont donner un, un bon quelque chose à ces réseaux mafieux pour pouvoir euh, les avoir. Bah, maintenant, vous allez me dire, mais le gouvernement français, Macron, qu'est-ce qu qu qu que ça peut leur foutre qu'ils viennent Parce que ces réseaux, mafieux, ces réseaux mafieux, ils leur donnent un quelque chose à l'État. Bien sûr, que ce soit Macron et tout ça, il leur donne quelque chose. croyez pas qu'ils font ça euh, tranquillos comme ça, pour rien. Non, non, il leur donne quelque chose. Il leur donne. Donc, euh, c'est pas, pas, pas du, du, comme on dit, de, de, du hein, qu'ils le donne. Hein. Non, non, il, va leur, il leur donne plusieurs millions d'euros. Hein. Et, euh, et c'est pour ça que plus il y a de migrants qui viennent comme ça en France, et plus ils encaissent ces réseaux mafieux. Et plus l'État va encaisser aussi parce qu'on est, on est gouverné par, par, un, par, un, par un, carrément un réseau mafieux. On est, vous n'avez qu'à voir, ils sont tous condamnés, ils sont tous avec des casseroles à se tirer des casseroles. Pourquoi Parce que ce sont déjà des mafieux eux-mêmes. Donc c'est pour ça que j'entends des gens qui disent « Oh, les pauvres, les migrants !» Mais des, il n'y a pas de pauvres. Les pauvres abrutis, c'est nous qui acceptons ça. Parce que quand on accepte ces gens-là, déjà, on, on favorise de faire travailler des gens comme des esclaves, comme ils faisaient avant la traite des Noirs. C'est pareil, hein, c'est de l'esclavage moderne, hein, ni plus ni moins. De deux, on encourage et on favorise donc les réseaux mafieux et on leur donne du fric. Deux. Et trois, en plus, on se récupère toute la smala qui a violeurs, voleurs, agresseurs et tout ce que tu veux. Et ça, ça te, ça te retombe en France. Parce que là, ils ne font, font pas de tri, ils prennent n'importe qui. Donc c'est pour ça que qu'arrêtez de, de, de les plaindre et arrêtez de dire « Oui, mais les pauvres, il faut les accoster, il faut les faire venir. » Oh, c'est de la connerie. Là, vous faites travailler les réseaux mafieux vous faites travailler euh, comme ça s'appelle la mafia, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en plus, c ces personnes qui, vont, qui, qui, qui viennent, vous, vous, leur, vous, leur, vous leur gâchez la vie. Ça va être des pauvres malheureux qui vont se faire exploiter à mort et en plus, ils vont piquer le travail des Français. Parce que les entreprises, ces bâtards-là qui vont les embaucher, que ce soit dans le bâtiment... C'est pour ça que à un moment, Macron il disait qu'il manquait du personnel dans le bâtiment, dans la restauration et... Euh Bâtiment, restauration et l'hôtellerie, voilà. Eh bien, ils vont les embaucher à eux. Bien sûr, ces patrons ont dû se plaindre à Macron. Ils ont dit :« dire, regardez, il nous manque du personnel euh, et on voudrait du personnel pas cher. » Lui, il a dit :« Vous inquiétez pas, on va faire venir des migrants et en contrepartie, on va leur donner juste un, un 500 euros, un RSA. » Mais le RSA, comme ils l'ont pas le donné, parce que l'État est vraiment en panade, hein, ils n'ont plus de pognon. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont le couper aux Français le RSA en faisant croire qu'il faut travailler pour l'avoir. Et en contrepartie, ils vont le donner à eux, aux migrants. Comme ça, les entreprises, le chômage, il va te le faire baisser artificiellement. et oui, les entreprises ne chercheront plus de travail, d'employés, de, de, de, parce qu'ils auront déjà des migrants. Ils vont les embaucher comme ça, artificiellement, et faire baisser artificiellement comme ça le, le, le chômage. Mais le, le Français, lui, il n'aura pas de boulot. Déjà, ça ne sera pas des Français qui seront embauchés, ce seront eux. Et d'un, et de deux, les gens qui étaient au RSA, les Français qui étaient au RSA, ils vont se perdre leur RSA pour que leur RSA soit versé aux migrants. Alors ça va, ça va être des gens qui vont travailler 7 sur 7, 365 jours par an, sans même, comme on dit, une pause, sans, sans, sans, sans panier repas, sans rien, sans vacances, sans rien. Ils vont se taper que 500 euros par mois. Et les Français, eux, ils vont avoir nada, zéro, niète, et que dalle N'écoutez pas Macron quand il dit on va faire travailler les gens, on va faire en sorte que les gens ont réussi ça travail. C'est des conneries. Ils vont radier les gens comme ils ont radié les gens quand ils étaient au chômage. C'est des conneries. C est, c est, il vous prend pour des mongolos, Il vous prend. prend. C'est pour ça, hein. Là, on va se récupérer toute la merde. La lie de la société, la lie de l'humanité, on va se récupérer tous les violeurs, les agresseurs, ça va être des gens qui viennent du Maghreb et tout, qui viennent de, de je ne sais d'où. Ils n'en ont rien à foutre de la France. Ils le disent. Regardez dernièrement, là, quand, je, quand je suis en train de vous parler, ça date d'hier, je crois. Comment ça s'appelle Ils ont foutu le feu dans je ne sais, sais pas trop où, dans, dans, je sais pas quelle régi, dans quelle région, parce que soi disant qu'ils sont mal logés. Oh, ils ont foutu le feu carrément à un endroit. Donc, euh, pour vous dire, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Donc, n'écoutez pas les conneries des gens qui disent « Oh, les pauvres, il faut les accepter, machin. Mais, » mais, mais accepter quoi Pour faire, pour, Je comprends pas la logique. Pour faire quoi Pour, pour, pour, pour, pour on, encourager les, les, les réseaux mafieux C'est Franchement, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment des, des, des mongols de l'extrême, ceux qui racontent des conneries comme ça. Hein. Attendez, là, il y a des... Putain, l'autre, il fait passer des brebis sur la route non Putain, mais j'ai tout pour... Aujourd'hui, c'est ma journée, moi. Donc, c'est pour ça. Non, non, il faut pas il faut pas écouter des, ces conneries-là. Ça, ça c'est des, des, des réseaux mafieux. Là, tu encourages les réseaux mafieux. Hein. Tu encourages. Hein. Tu encourages les réseaux mafieux et, et, et tu fais des malheureux. Ces migrants... Bon, je ne dis pas que c'est tous des violeurs ou des agresseurs ou ce que tu veux. Il faut pas non plus tomber dans la connerie. Mais je veux dire, mais, mais, mais, mais, mais tu en fais des malheureux. comme on dit À défaut de... de à défaut de, comme s'appelle, de, de pas les traiter comme ça, mais tu en fais des malheureux quand même. Tu vas les faire travailler comme des comme des merdes, et tu vas et tu vas les et tu vas les traiter comme des comme des sous-hommes. Parce que toutes ces entreprises là du bâtiment, la restauration et tout, pourquoi ils ne trouvent personne Parce qu'ils traitent les gens comme de la merde. Hein ils embauchent les gens avec des salaires de merde, avec avec rien à la fin du mois, et du coup, qu'est-ce qui se passe eh bien, les gens ne veulent pas aller travailler dans des trucs comme ça. J'y ai travaillé, moi, dans, dans, des, dans, dans, des, dans des trucs du bâtiment comme ça. Oh, ils vous payent au lance-pierre, ils vous payent. Et il faut voir la gueule qu'ils font quand il s'agit de vous payer. Donc, c'est pour ça qu'ils euh, ne trouvent personne. Quand vous voyez une entreprise ou un, ou un, ou un secteur euh, professionnel qui ne trouve personne comme ça et qui a du mal à recruter, c'est parce qu'en vérité, je vais vous le dire, moi, ce qui se passe, ils payent, les, ils traitent les gens Comme des moins que rien. Comme des moins que rien. C'est pour ça qu'ils ne trouvent personne. Ils ne trouvent... Donc c'est pour ça. Ils, en vérité, ils se sont mis, mis d'accord avec Macron. C'est une magouille pour dire, voilà, écoute, tu fais en sorte, tu fais en sorte de nous faire venir du, du, du, des, comme de la, de la main-d'œuvre pas chère comme ça. Et en contrepartie, ces entreprises vont donner tant à Macron, plus aux réseaux mafieux, et les réseaux mafieux, eux, vont s'en foutre plein les poches en faisant... Euh, comme s'appelle, en faisant en sorte de faire travailler ces gens parce qu'il va te dire « maintenant tu nous donnes tant par mois ». Mais oh, il va, il va, c'est comme on dit, avec des taux d'intérêt de, de 40%. Hein. Donc, ils vont c'est pas 5 000 euros qu'ils vont rembourser. Hein. Ça va être 20 ou 30 000. Hein. Donc, c'est pour ça. Euh, en vérité, c'est de la merde en barre. N'écoutez pas les gauchias de Mélenchon et compagnie ou tous les, les, les espèces de, de Saint-Nitouche maintenant qui, qui disent « Oh, les pauvres Oh, les pauvres !» Mais c'est des conneries, ça. C'est des conneries, il n'y a pas de pauvres. C est, c est... Les pauvres, en vérité, ça va être les Français parce qu'ils n'auront plus de boulot, parce que ça va être pris par ces gens-là. Les pauvres, ça va être les Français qui vont avoir le RSA coupé alors qu'ils sont déjà en précarité parce qu'il va falloir donner cet argent à ces gens-là pour les payer. Et, et les pauvres, et les pauvres ça, ça va être aussi ces, ces gens-là, même -là, ces, ces mêmes migrants, qui vont se faire traiter comme de la merde. Et qui vont avoir des, des conditions de vie et de travail, mais exécrables. Non, c'est pour ça, moi je vous dis une chose. Euh, N'écoutez pas ces conneries. C'est de la connerie en vérité, tous ces gauchistes et tous ces tarés-là qui racontent n'importe quoi. Ou même que vous entendez Macron qui dit oui euh, c'est une chance pour la France d'avoir ces gens-là non non c'est la connerie là c'était soit c'est un abruti fini qu'on comprend même pas qu'il est pris par un, pour un con et qui fait le jeu des, des, des mafieux alors c'est grave c'est très grave soit le type en vérité il est de mèche complètement moi je j'opte plutôt pour la deuxième la deuxième option donc voilà non c'est pour ça euh, n'écoutez pas euh, l'un et l'autre, n'écoutez pas, pas ces gens-là, parce qu'en vérité, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Et, et, je, et je le dis, je le répète et j'insisterai toujours, c'est des réseaux mafieux. C'est de la mafia. Et nous, en Corse, on le connaît, nous, ces choses-là. La Corse, elle est gangrénée, elle est bouffée par la mafia. C'est pour ça qu'on a eu l'autre, là, Siméone, là, du, du, de, du truc de Corse, qui dit « Ouais, il faut les accepter, tout ça. » Mais putain, mais parce qu'on a compris qu'en vérité, il était de mèche pour deux raisons, lui. Déjà, ces réseaux mafieux, hein, ils vont l'aider. Et en plus, le, le type, il touche de l'argent de l'Union de européenne. Parce que l'Union Européenne, quand tu reçois les gens comme ça, ils disent « Oh, vous avez fait votre boulot, donc on va vous donner tant. » C'est pour ça qu'ils acceptent comme ça, les migrants. Mais regardez, les migrants, ils ne sont pas restés longtemps encore, ça. Hein. Ils ont été vite repartis à Toulon. C'est juste pour faire semblant, devant l'Europe, qu'ils acceptaient les gens. Donc c'est des conneries, tout ça. C'est des conneries. Et les gens qui croient le contraire et qui se disent « Ouais, non, c'est pas vrai, en vérité, vous êtes sans cœur, machin », c'est des conneries. Pourtant, je suis chrétien, je le sais, je vous l'avais déjà dit, protestant, euh, je crois en Dieu et j'aime bien aider mon prochain mais ça c'est pas aider son prochain là c'est favoriser des, des, des réseaux euh, violents, mafieux et tout ça, de, de, de, de tueurs et en plus c'est de, de, de faire en sorte, Edin, de piquer la, le pain de la bouche des français en leur piquant le travail, littéralement et d'enlever le RSA aux français plus, plus, c'est de faire des malheureux qui sont ces migrants en les traitant comme des comme, je, vais être, je vais être vulgaire, en les traitant un peu comme ils faisaient à l'époque avec les noirs quand, quand, quand ils faisaient de l'esclavage. C'est encore de l'esclavage moderne. On est revenu du temps de l'esclavage moderne quand ils prenaient des nègres. Ils voilà, il, il les, il les appelaient les nègres euh, pour, pour, pour faire tout le sale boulot. Voilà. Donc, ce n'est plus des noirs, comme on dirait, vous m'excuserez, ce plus des nègres, comme ils disaient, c'est des migrants. On a changé le mot. Voilà. De nègre on appelle ça migrant. Mais c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. C'est honteux. C'est pour ça, ne vous, ne vous laissez pas euh, endormir l'esprit par ces conneries-là, parce que c'est de la connerie. Et je vous l'ai dit, je vous le répète, et je vous le répéterai jamais assez, ne tombez pas dans ce panneau. Et si vous avez des gens qui essayent de vous culpabiliser en disant « Ouais, tu es un facho, ou, si, ou, ou alors tu, tu n'as pas de cœur mais, », mais parce que le mec, soit il est con comme un balai, il n'a rien compris, il faut lui expliquer, soit le mec, en vérité, il est de mèche, ou il ferme les yeux, ou c'est un taré donc c'est pour ça euh, n'écoutez pas ces bêtises quand ils disent euh, vous êtes des fachos ou machin ou compagnie ou je sais pas trop quoi d'autre c'est de la connerie c'est pas du fascisme, pas du tout au contraire c'est de faire preuve d'intelligence et c'est faire preuve de, de, de, de bon sens je dirais que de, que de ne pas accepter ces, ces, ces gens là c'est pour ça que n'écoutez pas les conneries de l'un et de l'autre parce que c'est de la connerie c'est de la connerie moi je vous le dirai jamais assez c'est de la connerie. Maintenant, si vous ne voulez pas m'écouter et que vous voulez favoriser ces choses-là, je dis bravo, hein, de toute façon, ce n'est qu'un podcast, hein, mais c'est de la connerie. Donc, aux prochaines élections ou autres, quand vous avez le choix maintenant entre ces gauchiasse là de, de, Macron, de Mélenchon ou cette pourriture finie de Macron, pensez à ce qu'il a fait et pensez qu'il favorise comme ça, euh, comme ça s'appelle la traite, c'est de l'esclavage, c'est de la traite d'hommes littéralement, comme il faisait à l'époque avec les Noirs, maintenant ils faisait de l'esclavage et que c'était des choses qui étaient vraiment immondes, et eh bien continuez à le faire de nos jours avec des migrants, il n'y a que le terme qui a changé donc c'est pour ça méfiez-vous, méfiez-vous méfiez-vous, méfiez-vous n'écoutez pas les, les, tous, ces, tous ces journaleux de merde qui disent, oui mais les pauvres et puis regardez, ils ont l'air gentils sur leur bateau, c'est de la connerie et une dernière chose quand les migrants ils disent qu'ils sont dans les bateaux et qu'il faut obligatoirement leur porter assistance, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des bateaux qui sont à la dérive ou qui sont en panade. C'est des bateaux qui sont en parfait état, qui marchent très bien, qui ont un capitaine, euh, qui, qui est d'ailleurs payé par la mafia, hein. ils ont, avec des passeurs et tout. Donc, euh, ils ont des, ils, le bateau fonctionne très bien. Ils ne sont pas en perdition. Ils n'ont rien du tout. Là, on accueille des bateaux, soi disant qui sont en perdition, ils sont en perdition de rien du tout. Arrêtez vos conneries. Il n'y a pas de perdition. C'est pas de la... Il n'y a aucun bateau qui est en perdition. Est... Arrêtez vos conneries, vous allez faire rigoler les gens. Ce n'est pas de la perdition. Je connais un petit peu le code maritime euh, parce que j'avais fait du bateau. Mais c est, c est, c est... Le code maritime, il dit, il dit que c'est quand le bateau il est à la dérive, qu'il y a une avarie un problème. Là, tu dois porter assistance. Il n'est pas en avarie. Le bateau il est arrivé au port de Toulon. Il fonctionnait impeccable, le bateau. Je l'ai vu, il y a des photos et tout. Le, le bateau, il était flambant neuf. il hein. faut arrêter les conneries. Il faut arrêter. Hein donc voilà je voulais juste faire ce, ce dernier podcast comme ça de la journée euh, ma, après mes déboires sur ma Peugeot <rire> mais euh, voilà euh, moi ça me fait délirer quand j'entends des conneries comme ça ils essayent de vous faire culpabiliser c'est un peu comme les gens qui ont accepté de se faire vacciner c'est de la connerie vous avez joué avec votre santé je suis désolé de vous le dire moi j'ai refusé de me faire vacciner mes parents pareil fin, excepté mon père qui tombait dans ce piège le pire c'est pour lui hein. Mais ma mère non. Et, et, et vous allez avoir des, des graves problèmes de santé et des, des effets secondaires. Tout ça à cause de, de comme s'appelle de, de, de, de connards qui euh, comme s'appelle qui, qui vous font croire n'importe quoi. Ils vous font croire n'importe quoi. Ils vous font croire. Attendez, là je suis en train de parler avec le flic. Là, le téléphone, il y a les flics qui sont en train d'arriver face à moi. Merde. <rire> S'ils me voient que le machin, je vais me prendre un PVC. Attendez deux minutes. Je, là, je vous mets au niveau du, du volant. Voilà. Voilà c'est bon, ces connards sont passés. Donc euh, voilà, moi ça me, fait, ça me fait marrer moi, ça me fait... Enfin fa, fa, ça me fait marrer, non, c'est même pas rigolo à vrai dire. C'est même pas rigolo du tout. Parce que c'est même honteux. C'est même pas une question de migrants, de dire ouais j'aime pas les migrants, je veux pas qu'ils viennent chez moi. C'est même pas une question de ça, à vrai dire. C'est même, même honteux pour eux. Parce que c'est quand même des êtres humains après tout, je dirais. C'est pas non plus pas des objets. Hein. Faut arrêter non plus, faut pas être méchant à dire, ouais, on a rien à foutre, c'est des cons, machin comme ça, ou on les veut pas chez nous. Non, ce qu'il y a, je vous dis les choses comme elles sont, ce qu'il y a, c'est que c'est honteux, c'est honteux, c'est vraiment honteux. Et en plus, je vous dis, on va s'en mordre les doigts, parce que là, là, on récupère tout le monde, sans même faire une seule vérification, on sait pas du tout qui c'est qu'on récupère. Autant ça peut être des, des violeurs, des voleurs, des tout ce que tu veux, donc c'est pour ça. Je vais pas aller plus loin, c'est quand même 17 minutes que je parle, écoutez... Moi je vous ai donné un point de vue, ce n'est que mon point de vue, je ne vous dis pas d'adhérer religieusement à ce que j'ai dit. Faites-en un, euh, un truc personnel, essayez de voir si ça, si ça vous convient ou pas. Voilà. Moi je vous ai donné un point de vue et ce que j'en pense. Attendez, je sais passer la personne, c'est bon. Donc voilà, moi je vous ai donné un point de vue, après vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà. Bon écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Euh, je vous tiendrai au courant pour la révision de ma moto, combien ça m'a coûté, je ferai des vidéos, hein, combien ça m'a coûté, tout ça, machin, nini, nanana. Et puis on verra en temps et en heure voulu. Allez, ciao ciao les mecs, à plus.